Je m'appelle euh, Fama Dibalde. Euh, je travaille comme euh, chargée de documentation et de leadership au sein de Grand de projets. Mon rôle un peu c'est de documenter tout ce qui est activité d'abord du projet, euh, que ce soit les activités phares ou bien les activités secondaires. Maintenant aussi de documenter toutes les initiatives issues de ces activités. Par exemple, si on constate des résultats, aussi, mon rôle c'est de documenter aussi ces résultats-là. Et euh, aussi, mon rôle aussi, c'est de renforcer le leadership communautaire. Euh, Qu'est-ce que j'entends par renforcer le leadership communautaire C'est de travailler avec les leaders pour un peu les booster, les pousser à, à réaliser des activités, mais aussi les pousser dans, pour renforcer un peu leur leadership au sein de, de, de, de leur communauté. C'est-à-dire toute action, activité qu'ils peuvent faire pour un peu développer leur communauté, faire marcher leur communauté. C'est un peu ça mon rôle au sein de, de l'équipe.